Lorsque nous étions jeunes, les fauconniers étaient des messagers et des gardiens. Ils transportaient les souvenirs et les esprits dans l'au-delà. Mais ces origines ont sombré dans l'oubli, leur mission ayant disparu au profit de la bataille. Mais vous avez beaucoup à apprendre de leur part. Leurs souvenirs virevoltant au gré du vent et au creux des vagues. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière ces éclats que le courant nous a apportés. est le siège impérial, le plus haut siège de l'Empire. Dominant le port impérial et l'Ursay, ses habitants ignorent la détresse de ceux qu'ils surplombent. Seuls ceux qui servent l'impératrice ont parfois l'occasion de se percher à ses balcons ou de fouler de leurs pieds ses sols de marbre. Choisissez désormais quelles histoires et quels souvenirs vous attendent, ce que vous obtiendrez de ces vies. C'est un immense... Prenez votre envol. Prenez... Votre attention, aspirant. L'impératrice a besoin de vous. Entre les incidents à l'est de Saint-Cyr et la menace des flébustiers, l'heure est grave. Si vous réussissez, vous intégrerez une nouvelle garnison au pic impérial. Nombre d'entre vous ne réussiront pas les tests. Seule l'élite peut occuper ce poste. Aujourd'hui, nous allons commencer par une simple évaluation de vos performances individuelles. Premièrement, vous allez effectuer des manœuvres de base. Ensuite, vous détruirez plusieurs ballons de barrage. Il est crucial que votre oiseau reste loin des ballons qui sont équipés de charges explosives. En troisième lieu, nous tenterons de recharger les munitions à travers un orage. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de vrais éclairs. Si vous traînez trop, vos packs de munitions seront en surcharge. Pour l'épreuve finale, nous avons de vieilles barges que vous devrez cibler et bombarder. Pour votre propre sécurité, et sauf ordre au contraire, vos armes doivent être verrouillées. Entendu L'impératrice a en ce moment même rendez-vous à bord du Foudre, son vaisseau amiral. Pas question de rêvasser, ni de s'écarter du plan de vol. Sinon, il y aura des répercussions. Bonne chance Voyons comment vous pilotez cet oiseau de guerre. Commencez par un lent plongeon, et que ça saute La plongée accélère votre oiseau et génère de l'énergie pour les manœuvres spéciales. Votre oiseau a fait le plein d'énergie pour les accélérations et les roulades. Faites une forte accélération Montrez-moi une roulade d'esquive. Pour cela, accélérez tout en tournant. À présent, faites un vol de reconnaissance du port impérial, et enregistrez son emplacement exact. Bien. Maintenant, volons vers le prochain point de repère, et abattons les ballons de barrage. Attention Ces ballons coûtent cher, et les munitions sont réelles Notre arme est une relique précieuse. Nous allons devoir la rechercher dans un orage à proximité. À travers les nuages, pour attirer les éclairs, et au moindre signe de surchauffe, plongez vers l'océan pour vous refroidir. Les cartouchières pleines s'affilent sur le dos de votre oiseau. Peut-être parviendrez-vous à rejoindre les gardes, finalement. Au prochain point de repère, nous nous entraînerons à cibler et à viser. Il y a une barge un peu plus loin. Trouvez-la et verrouillez la cible. L'orge est équipée d'une tourelle qui constitue une cible secondaire. Verrouillez-la pour plus de précision. Baba Maintenant, ouvrez le feu pour détruire la tourelle et le vaisseau. Et ne quittez pas la cible des yeux après chaque passage. jusqu'à sa destination. Emparez-vous du flottant. Guisez et freinez, puis plongez dans l'eau. Votre oiseau saisira une mine. Toi la barge à portée, l'arc et la bombe. Mais sans trop vous approcher. Ouvert. Il y a des oiseaux de guerre près du vaisseau Amiral Impérial. Sûrement des pirates. Tir autorisé. Employez toute votre force létale. de Sa Majesté Vite Interceptez-les Et protégez l'Impératrice souvenirs étant conservés dans des éclats de notre identité fragmentée. Mais nous avons peur des autres, ceux qui sont encore attachés à nous. Vous devez devenir l'autre, revivre les vies perdues. Afin de découvrir la vérité, nous devons revenir aux origines, le cœur chargé d'ambition. De multiples conséquences naissent d'un simple battement de cœur. situation privilégiée au milieu de différents courants fait de Sancir une halte obligée pour les commerçants qui cherchent à contourner les tarifs impériaux. Port naturel, Cyr a survécu en marge du contrôle impérial beaucoup plus longtemps que bien d'autres colonies et se targue d'avoir sa propre petite concession minière le long de la mâchoire. Choisissez désormais quelles histoires et quels souvenirs vous attendent, ce que vous obtiendrez de ces vies. En tant que fauconnier, vous descendez d'une longue ligne. Prenez votre. Sur l'Urcée, les rênes sont entre les mains des maisons impériales. L'ordre mancien étudie, alimente et contrôle la technologie. Et le commun des mortels Eh bien, les gens ordinaires font tout le travail. Pêchent dans l'Urcée, procèdent à des échanges entre les colonies et finissent toujours par souffrir de l'équilibre fragile des pouvoirs en... Les novices doivent se familiariser avec... Sur l'Urse. les re... Les novices doivent se familiariser avec nos territoires et nos voisins. Vous commencerez par une patrouille générale. Faites-vous à la zone et occupez-vous des menaces.